La machine... Temps, là, aussi. Pourquoi, pourquoi la machine Comment ça, la machine hein non. Oh, il y a une petite oh, nous la fille. Inditeo, réponds-nous. Non, j'ai un peu ça. On t'entend merci. Hein, tranquille, au calme, voilà. Hey, tout le monde, c'est Florent t 3 Comment allez-vous Je vois que vous êtes déjà beaucoup, dès le début, c'est excellent. Je vois aussi qu'on est à 949 ouais, abonnés. Euh, du coup, voilà, voilà, voilà. Voilà, très bien. On va enlever quand même le son parce que c'est un peu... Voilà. Dites-moi, comment allez-vous en cette belle journée de samedi Il me semble qu'on est le jour numéro 6 de la semaine. Il me semble, hein. je suis pas sûr. Donc, Je crois qu'on est samedi. <rire> Et euh, je crois aussi qu'il est 16h33. <rire> voilà. Hop. Mais quand une, voilà. et une bah, Moi aussi, je suis en compagnie euh, de mon petit euh, euh, Blackie, qui est là. Donc euh, dis salut, vas-y. Vas-y, Blackie. Voilà, bon, bah il est Bonjour. dans le chat. Lui, il est. Il est, il est... <rire> je suis voilà. voilà. juste <rire> dans le chat et le live en même temps. Coucou, <rire> <Beaucoup> de es <pique, rire> <rire> On est avec Baki, lui en l'occurrence, sur Twitch. Voilà. Et euh. YouTube euh, me veut pas finalement. <rire> YouTube il. vient pas trop. Ou toi tu as. Ah, veux bien, j'ai me sur Twitch, j'avais. Non Je sais pas. Alors. Donc lui c'est plutôt Twitch, moi bon. c'est plutôt YouTube. Et ça mérite un Salut Dark Master, son comment tu vas Dark Master Oh, il oh, y a mon cousin Oh, Master, wesh <rire> euh, alors on va juste mettre la cam, comme ça vous, vous arrêtez de voir ma, ma gueule de con. Hop, voilà, <rire> on va mettre du coup le gameplay euh, du jeu vidéo. Euh, C'est -ce toujours mieux avec un gameplay Non, il s'est pas mis le gameplay. Le, le gameplay Alors attends. Le euh, gameplay Le mec il s'écruche un peu. Le game capture, à chaque fois il, il change. Pas. Yo yo, Mikalo non, Mika Limo J'ai des clés légendaires Eh vous savez quoi J'ai des clés légendaires Hein Tu peux te rejoindre Fabien Ouais vas-y vas-y. D'accord. J'ai des clés légendaires, vas-y je vais me faire gagner. Faire... J'ai de l'émeraude. Hein. Ouais oh, Des trucs comme ça, vas-y ça, je... ouais, ça je vais.. Ouais faire gagner, ça ça peut être cool. Oh du let's go. Voilà des trucs comme ça. C'est lourd. Tiens hein. d'ailleurs Flavien, regarde moi. Regarde -moi. le chat, vas y, vas -y je, regarde, hein. je suis ton plus grand fan, OMG Ouais Poussez-vous, poussez-vous Je vois pas le chat. Ah Tiens, je t'ai fait quelques petits dons. Okay. Tu m'as fait... Ah ouais, 10 millions. Let's go On peut, enfin... On peut enfin commencer les aussi. Tiens, un cadeau, t'es mon plus grand fan Ok, Flavien, regarde-moi. Allez, oh. ça part sur du rainbow. Ouais, rainbow Du coup, la personne qui remporte euh, la partie remporte une clé légendaire. Voilà. Non Tu fais gagner que... le, le, le trident. Non, non, Allez. une clé légendaire, après le trident. Le trident Okay. Il faut pas commencer par les trucs lourds, il faut commencer au fil du temps tu vois. <rire> ça c'est... <rire> ah mais c'est comme, comme ça qu'on va commencer petit à petit. Ouais, Christophe, <rire> préparez-vous, prenez moi let's go. Ouais Voilà. Eh, hey, je suis fort. Ok, euh Fabien, dis à toi ouais. ils sont <rire> <dans le rire> Parle, je t'entends pas. Ah, quand quand parlent, tu parles, tu m'entends pas. Alors on va baisser un peu leur son, oui. on va augmenter le mien. Non c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah. <rire> on va mettre le son à zéro. Voilà. Oui <rire> Oh. Ok. Euh, coucou Facebook Live. Ah ouais. Là c'est dans le futur là. Là c'est le oui, futur. Oui. Là. Vous C'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait focus en premier Merci. Alors je tiens à préciser, c'est ma première game coup. de la journée. Donc. Euh, à zéro c'est oui. parfait. <rire> Moi c'est ma première game de la semaine. Deuxième game de la semaine. Oh. oh ce que j'ai mis en tour, ça n'est pas bon. Ok, donc je veux jouer le cancer, je vais aller au bord de la map et le premier qui me met un coup, bah donc je compte. Ouais. Voilà. <rire> Allez hop, 2200 ouais. dégage Oh là, on, on a qui On a qui Je sais pas c'est qui. Euh, ah là, oh là je là, la, je, je suis là Ils sont. Ah ah ah ah Salut Ça va oh, Ouais, je suis je <rire> suis pas. Ouais, stop, euh, Goulex. Ah bah regarde, bah tu sais quoi, Goulex Regarde, regarde bien Goulex. Ah bah ouais, vas-y. Il m'a pas tué, voilà. Non, il m'a pas tué. J'espère. il faut y aller. Dans 5 secondes, je suis mort. Oh Oh Par oh. oh. contre, je l'aggrave. J'ai réussi à faire un euh, MSG sans m'en rendre compte. Oh, euh, <rire> <'ai> d'accord. <rire> Ça, ça va, le, Là, bon. ça va être dans mon best of life. Là, c'est bon. Ça va être mon best of life. Tu vois ce que Non. Je suis tombé comme une merde ouais, On va s'occuper de 2002. En, en vrai, en vrai c'est un peu compliqué de, de se mettre bien en haut parce qu'à l'étage d'en haut, il y a tout qui, il y a tout qui s'est fait péter. GG Flap. Okay. Tu m'as tué sans t'en rendre compte. Je, je t'ai buté D'où En fait, en fait, ce qui est passé, j'ai tué euh, Anto, puis après euh, j'ai euh, Fireball en dessous de moi. Et ça m'a injecté de la map. Euh, le focus le karma. karma. Oui, je peux, je peux, je peux le... Je comprends. <rire> je ne dis plus jamais ça, euh, GM. Ça <rire> fait le main, Bati. Oui, je sais. <rire> Il y a une tête par terre, c'est ça qui est cool. Qu'est-ce que... Des bottes, pour les Attends, mais là aussi on dirait une miniature de dream euh, de speedrunner vers Hunter, <rire> Genre, il y a Flavian qui est. Genre il y a Flavien qui en dessous et il m'a dit Back c'est Je suis un spectateur, on dirait trop une miniature de dream. <rire> Ça va. Attends, attends, la musique a mis du dream aussi. Attends. Attendez, oh j'entends bien comment Attendez, un attendez. Là. attendez. <rire> <rire> Putain, il a mis la musique. Oh. Elle <rire> fait tellement vrai en plus. <rire> <C 'est> <rire> <terrible>. <rire> oh oh <rire> Quoi <rire> <rire> Mais j'avais comment oh, Il oh, oh, oh.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 oui On va rapidement changer de lieu Oh non Non c'est fail Non Un maximum de chef Dans les commentaires s'il vous plaît Non ce fail GG merci Bien joué merci Du coup tu remportes 4 space cake Mais tu récupères Salut chevalier Comment tu vas mon petit chevalier Beau gosse Ok c'est bon Ok Non c'est 4 c'est 4 T'inquiète pas Je me suis dit T'as vu la petite île avec les petits trucs et tout, d'ailleurs achète un pain, achète un pain, même. achète un pain Achète un pain Un pain Où ça un pain Un pain quoi si Tu peux pas acheter des pains Mais où sont les taux achète des hein. <rire> têtes de Redo, il y a des têtes <rire> <rire> hmm. On va pas poser de questions pour ça <rire> vu, <rire> eh, ça fait mal hein Ça fait mal d'acheter mes pains En plus j'aime le pain C'est ça le truc pour... pour ceux qui veulent savoir, c'est 25 000 le pain Enfin 25 000 les 64, les 64 Franchement, franchement c'est faisable. Le poster de Belle Delphine, t'as vu le poster de ma meuf Eh ouais mon gars. Est-ce que staff peut me move dans le move dans le voc de Flav S'il dit oui. Ah bah je sais pas moi, moi je suis en je suis vocal privé. Avec. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui viennent sur perso. Ok. Je suis Jean 3 On va taper tuteur. Ok parfait, il n'y a pas besoin de briquet il faut juste me taper, j'entendrai le coup, ne vous inquiétez On peut pas. Te taper. Je mets la musique non mais j'entends le coup, j'entends le coup. Et je non t'inquiète pas Blacky, okay. j'ai la musique de prête et tout. Okay. Mon gars sûr Ah oh là là, Captain, c'est mon gars sûr À la vérité. Ok du coup, vous allez juste me laisser euh, 5 secondes que je me casse par là-bas. Bon déjà vous avez l'indice que je me barre par là-bas, hein. ok mmh. Déjà, voilà. Ok c'est parti, je vais lancer la musique. Euh, moi j'y vais. Donc je compte 1, vas -y, vas -y. 2, 3, 4, vous pouvez yeah, venir. Ok, bah, bon. vous n'avez clairement pas respecté du <rire> tout. Hein. Mais tout va bien, hein. tout va bien. Les amis. Immersive, arrête de focus. Merde, arrête ah, de focus, Immersive. J'entends des bruits, mais ça me tape pas. Oh mec, la map elle charge pas, mec. Je suis mal, je suis mal. hein, hein. T'inquiète, c'est Inox. Une... Ça, charge pas. Plus pas mal. Oh fuck man, j'aime pas ce biome je déteste ce bio, mec. C'est que je vois Il y a un gars derrière moi, il est chaud. Hein Oh fuck Non, non, non Ah bah bien joué, bien joué Beast to fly fly C'est Beast fly C'était toi Putain, il y avait Beast to fly et Immersive en même temps, là J'ai moi Je vais vous montrer un bel endroit Attends Bistou et Immersive, ouais, et que, ouais il est où Bistou Il est là-bas, hein. Attends, il, hein. <rire> il nous ma carmonette blanche Attends il, plus, il, que que fly, il vient, hein. Pourquoi il bouge je pas, crois pas. Il il euh, je, je crois qu'il est Je crois qu'il qu est tout hein. Ouais, ok, vas-y, vas-y. Alors, va contre l'arbre ici, là, avec euh, Immersive, hein. Ok. Ouais. Le premier de vous deux qui m'attrape, c'est le grand gagnant. Les autres, vous pouvez spec. Genre, vous pouvez, vous pouvez nous suivre et tout, mais tapez pas. C'est que entre eux, immersive et Fly. Vous êtes prêts 3. Non, parce que j'ai des strider 3, bistoufly, euh, donc je l'ai dépassé. De quoi En gros dans l'eau, je l'ai dépassé un destrier. Non mais non mais j'ai pas, pas vu ah, j'ai pas vu donc man euh, on, va, on va on va recommencer parce que voilà. Mais c'est que entre vous deux. Prêt, 3. 1, let's go. Et, et, putain, un mec qui se met devant, oh là là. Putain <rire> ah, la... <rire> en plus j'entends des trucs. Oh la la, ma... mal ma... d'arbres et tout derrière moi, c'est fou. Oh voilà. la, déjà c'est immersive en premier que je vois. Ok, ok. Ok, ok, ok. J'ai de, la... de la place, j ai... J ai... tranquille là, je suis bien. Oh fuck. Oh, il, oh, il est juste derrière moi. Non. Eh, hey, JK. Eh, hey, Bic, Bic. bic. Arrête d'esquiver. Bic, viens là. Bic. Oh putain, le bic. Lagu. bic. Ok. Oh, c'est lag. Attends, oh, c'est qui il derrière moi C'est oh. qui ça Ok, il y a Bissoufly derrière moi. Putain, j'ai eu un gros freeze. Ah là, l'immersif t'es pas bien là. Hein. Bah ben oui, j'ai eu un gros freeze. Euh, putain. Ok, ok, man. <rire> Oula, il y a un gros lag là par contre. Oula, oh nox Oh la la man, la concentration, et t'as son temps aussi mort oh wow, J'ai oh oh, vu un tour en... Oh Oh j'avais vu ça Oh il est hyper proche de moi Non c'est tuture, c'est tuture, c'est tuture. Tutur, ok ok ok. Niveau tuture, tutur, le tutur, tutur. ça se prend, ça se prend. Et non a un baiser du côté. Ok ça va, je suis tranquille. Non, oh j'ai repris l'avance là. Bic à Juste mort. Bic, arrête de me focus, T'es un stylo, ok. Mais arrête de focus. Oh oh oh oh oh oh oui merci oh oui merci pétat de doigts mec oh man je suis dans la merde là moi si, il y a un jk qui me suit depuis tout à l'heure c'est pas moi qui peux me suivre oh fuck moi j'ai l'impression que je te tape alors t'es non ah j'ai un freeze oh là là putain Attends, j'ai pas vu le chat, il y a un truc... Est-ce que tu peux me dire le chat, Blacky, J'ai vu mon pseudo passer... Euh... Attends, attends, attends. Mais tu tires pourquoi tu le fais alors que tu joues pas C'était touché. Ok, ouais, c'est bon, immersive. Ok, ouais, c'est bon. Bah du coup, je dis immersive. Hein. Voilà. Bah non, c'est immersive. Ok, bon, la vie... Bah on a mis... là, tu peux pas dire que c'est toi, Bistoufla, je suis à côté de lui. Ok. Y'a un J.K. qui me m'sipite tout à l'heure <rire> Y'a un mec qui me tout à l'heure, je sais même ah. pas pourquoi. On peux faire F5 pour... Ah ouais, pas con ouais, Oh mais c'est pas con, tout ça oh. Merci pour la technique, merci pour la technique de build. Ça, honnêtement... Et en plus, j'aime bien ce truc-là. Hein. Honnêtement, je pense que je vais le faire plus souvent. Donc, euh, lourd. Ok, on va... Du coup, gars quoi Du coup, oh, euh, bah, tu gagnes, hein. tu gagnes bah, tous mes spawners. Hein. Tous mes spawners hein. en, sky, euh, en skyblock. Du 26ms, bizarre. Je sens toi. Euh, je du faire. coup, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais rapidement te donner tous les tous mes spawners et ensuite on va tous aller en survie. Euh, parce que bah du coup, il y a le l'event il à 18h. Hein. Exactement. Alors du, alors, du coup, euh, viens. Je veux mon j'arrive. Il m'a pas oublié. Euh, par contre, moi je vais aller en survie. Mais il y a peau. 3, pique, tu oh, veux, 3, veux ma mort toi 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Romane, oh, c'est le bordel. Tema, Tema, je fais un truc. Ouais. Regarde le bordel qu'il y a. Oui. Il y a dit. un mec qui s'appelle Bic, Il me suit à mort. Regardez, c'est qui là Il y a quelqu'un en bas. Dave. Il ah, y a Théo, Regardez, il y a Indito. Il est en bas. <rire> <rire> il pense à son, à son âme. Il pense à son non. avenir. Il a les clés. Il est en train de donner les clés. Vas-y, mais j'ai mais... Red oreilles, Mais ça me non, sert à rien. Regarde, tu coules Flavien. Putain de moi. Putain de moi. Tu me vois pas Yeah. Attends, je, suis je, peux aller, oh, oui, je peux aller là oh, je peux aller là. je t'ai pas vu. T'es sur la feuille. Hein. Salut. Ah, ouais. Attends, je vais monter. Yeah. Je vais venir. Attends, vas-y. <rire> oh, ah, c'est là Ah, c'est -ce là que, que tu montes que... C'est là C'est là, là Ah, ouais. Euh, ici, Man, Hop, cap... ici. Non, R... ici, ici. La liane. Ouais. La liane. Ah, la liane. Hein. Bah, oui. Hein. Ouais, prends. Là. Hop, et tu vas sur la feuille. Miaou. La liane. Hein. Là, Hop, et tu vas sur la feuille. Et t'as des loot, c'est pas ouf non plus. je récupère même pas les loot, euh... Oh là là. a du loot dans l'eau. La machine Pourquoi la machine Comment ça la machine, hein Oh y'a une vidéo, c'est Une vidéo, réponds-nous Non plus, honnêtement... J'ai déjà 15 de Lingon... Enfin, de... Rex Là, il y a un pantalon oui. un peu cheat, je sais pas ce que c'est. Ok, on veut juste vider mon inventaire. Bonjour, petit renard. Pourquoi tu cul petit renard oh, de Denpich Ah, d'accord. Ah, hein un, deux, un, deux, un, deux. Ah, voilà. Bonjour. Merci, merci. <rire> Bonjour ici, merci, merci de me de me redonner la voix. Comme <rire> touche. Donc, venez au truc des clés, moi je drape plus ce que j'ai. Et je drop aussi les gars, salut, Antoine. Comment Ça va bien et toi? Ah, non, putain, ça m'a fait prendre tout. Oh. Non, ah, d'accord, c'est juste pour une salle, une salle viens, créative. Viens, On est bien ici, Flavion, Viens, allons, ah, non, toi. <rire> ça va redevenir un live, un live en roue libre. <rire> Pourquoi hey, on, a... on avait traité mon skin de clochard Hein immersive <rire> ah, <oui. rire> J'avais jamais dit ça J'ai aucune preuve Ah pour... euh, si la rediff... Euh, de Blackie Ah <rire> oh, mais a... Euh. Bah allez tous sur mon île hein. Yes euh... Bah attends, je suis en train de déposer tous les spawners que j'ai Faites slash Yes euh... <rire> Warp flamenté <rire> 3 Et euh. ça va être magnifique parce places places places places. Est... On, on est, est tous des tnt ici <rire> et venez si vous voulez euh, voilà donc slash, à côté de toi. Est... non Attends Slash. merci beaucoup Link, plus suggère non vous savez quoi vous savez quoi euh, on va faire un truc pour un screen c'est même <rire> pas pour un screen hein. drop de diams hein. drop de diams voilà drop de diams à mon île hein. venez nombreux voilà, et essayez de, essayez de faire en sorte qu'il y ait un maximum de nombres, Enfin, de, de monde, pas de, de monde, de monde, de Faites en sorte qu'il qu y ait un maximum de nombre. Euh, un... <rire> ah, si vous voulez faire un screen, venez, venez, on va ah, se mettre un... Voilà, si vous voulez faire un petit screen, <rire> c'est vous. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu du monde. Et hein, là, okay. slash fly. Yeah. Hein. Hop, et là donc pour votre plaisir, à vous, hein, je vais vous faire spawn plein de blocs de gems. Ouais vous... C'est parti, profitez-en vraiment. Allez hop, 3, 2, 1, let's go, ça part. Ah merde, attends. Euh... t'es pas, t'es... Bon ça, tu les que pas après mon, mon, mon inventaire est pas cool. Du coup, attends, alors, je drop ça, hop, hop, hop. Hop, hop, hop, hop. Merde, il fallait que j'en garde un. Bon, je m'en... a attends, un toujours. renard. Je vais m'en acheter un, un petit renard oh, euh, <rire> Non, non, c'est bon, t'inquiète pas, ça le fait. Je le bute, je le bite. Vas-y, Fabian. Ouais, dis-moi. Est-ce que vous aurez fini ton drop Viens, demande à tout le monde qu'on aille au stash Hub et qu'on passe un petit screen. Vas-y, si tu veux. Alors, attends, je drop juste tous les trucs. Chop. C'est bon, fou, là Vraiment, préparez-vous, attention, c'est du lourd. 3-0, let's go, c'est parti. <rire> oh, ah, c'est fini. C'est trop bien. Mec, j'ai trois stacks. Hein. Eh, passez-en, s'il vous plaît. Tu aimes le pain. Voilà. Allez, hop, tac, slash, oh, non. Comment oh, ça Je pas. pas le premier donateur. Je t'ai donné au moins 5, euh, plus 10 items d'event. Non, mais man, man. Y a, y a, je crois qu'il y a Chevalier au-dessus de toi. Oh, et puis Claron, il me ah. fait plaisir. Hein. Oh, la monie, la monie. Money, money, money, money tada. <rire> 25k, le stack de pain. <rire> Non mais. Euh... Frère, Je ouais, sais pas quoi te donner. Hein, <rire> Putain, j'avoue que je vais donner un inventaire full diams le mec, donc au euh, oh, calme. Ok, <rire> donc venez tous pour le, pour le petit screen. Euh, C'est lourd et on va se quitter sur ça pour euh, ce petit ending. Euh, donc voilà. 2 euh, millions. Oh là là, épique, la ronde qui fait plaisir. Tu sais quoi, est-ce qu'on pourrait pas encore se faire un petit truc là Shop. Ah ouais, on peut encore. Tu sais quoi, on va faire ça Nature. Non, euh... diamant Carotte. Diamant. Non <rire> ah mais si ah on oui, regarde hein. Pour arrondir euh, euh, mon nom oh, Regarde, on va ah mettre des carottes partout des carottes, je le prends. Non, on, va, on va mettre des carottes partout et là, ça okay. chope et venez profiter. Attention, soyez prêts, c'est parti. <rire> un inventaire, un inventaire. Bon de allez. du coup oui. euh, chat j'en ai donné euh, je sais pas énormément du coup chat moi je vais passer sur cette vue là euh, écoutez ce stream aujourd'hui euh, comment tu vas Flavian? c'est 0L1VP0 bah écoute je vais super bien c'est juste un peu dommage que tu viens euh, en fin de stream <rire> euh, écoute moi honnêtement je vais plutôt bien euh, et toi j'espère aussi que tu vas très très bien euh, écoutez pour ce stream hein, euh, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a énormément plu. Euh, Peut-être que demain il y aura... <rire> de what the fuck <rire> <rire> euh, <ouais>. <rire> <rire> <rire> Ah mais c'est que. Ouais, mais c'est que du.. Ah c'est du gold, bon ça va, c'est du gold. Mais voilà ouais, c'est déjà bien Voilà. Du coup voilà. Moi je vous dis ciao. Euh, event en fin de Bah ben, en fait je viens de le faire. Je viens de le faire. <rire> Et donc voilà. Du coup moi je lui dis ciao pour un prochain stream. Ciao tout le monde, peut-être demain, peut-être lundi, écoutez, je verrai. On est tous dégoûtés. Pendant ce temps, est-ce que toi Blacky tu vas continuer ton stream Alors franchement, non, je vais m'arrêter là aussi. Non, ok. J'aurais dit aux viewers d'aller te voir. Vas-y Je vais encore streamer encore 10 minutes ou 15, un truc du genre, et après je vais m'arrêter. Bah écoutez, honnêtement, moi si vous voulez me faire plaisir, et je vous le demande sincèrement... Je vais vous envoyer de là dans, dans le chat euh, YouTube hein, euh, le lien qui mène vers ouais. le stream hein, Twitch de Just Blacky. Je le spam, hein, mm -hmm. honnêtement, euh, je m'en fous. Je vous envoie le lien. Euh, et euh, honnêtement, si vous voulez aller voir euh, avant 19h, parce qu'il va se couper vers ouais. un truc du style 19h, heure, 18h50. On ne force, force pas, si vous voulez venir, vous pouvez. Je si je vous vous allez, honnêtement, honnêtement, ça me ferait plaisir que vous alliez, parce que honnêtement, vous allez rigoler, vous allez vous taper des barres. Allez le voir, <rire> c'est vraiment cool. Là. Voilà. Allez, moi, j'y vais. Sur ce, ciao, cliquez sur le lien dans, dans le commentaire. Comme ça, vous allez voir mon petit Jos Blacky. Et c'est parfait. Merci beaucoup pour les likes. Merci beaucoup pour les viewers. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je lui dis ciao pour un prochain live. Ciao, tout le monde. Du pain, les enfants, aussi. du pain. <rire> <rire> <rire>